Dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super, le prisonnier de la patrouille galactique Moro s'est rendu sur Namek afin de réunir les boules de cristal, suivi de Son Goku et d'un Vegeta déterminé à protéger les Namek. Après un début de combat intense entre Moro et Vegeta, le prince des Saiyans réussit à prendre l'avantage et à surprendre son adversaire. Le chapitre se termine sur un Moro qui est bien décidé à montrer son réel pouvoir. Eh bien, bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés car dans cette vidéo, nous allons revenir sur le chapitre 45 de Dragon Ball Super. Bref, c'est parti. Dragon Ball Super, chapitre 45. La magie de Moro. Le chapitre 45 commence avec un Vegeta intrigué qui demande à Moro s'il se retenait lors de leur combat Goku enchaîne en évoquant la technique d'absorption de l'énergie vitale Soit à quoi Moro répond que ce sera la même technique mais utilisée d'une manière différente Le soldat de Freezer Cranberry décide de s'éloigner car Moro s'apprête à utiliser la même technique qui lui a permis de s'échapper de sa prison Du côté de la patrouille galactique, Meleus nous apprend que Moro peut servir de l'énergie des planètes comme attaque directe Moro concentre son énergie Le sol se fissure et de la lave jaillit de la terre. Végéta, surpris par cette n'arrive pas à esquiver l'attaque de Moro. Le bouc nous explique qu'il attaque avec l'énergie vitale de la planète Namek, qui possède une énergie exceptionnelle. Vegeta se rue vers Moro mais ce dernier se protège à l'aide d'une barrière de lave infranchissable. En le voyant galérer, Goku demande à Vegeta de le laisser affronter Moro mais le prince des Saiyans refuse et dit à Goku d'observer ce qu'il s'apprête à faire. Vegeta simule alors une position de faiblesse et laisse entendre à Moro qu'il ne possède aucune transformation au-dessus du Super Saiyajin God. Le prince des Saiyans continue à poser des questions à Moro pour en savoir plus sur son objectif et apprend que le bouc souhaite réunir les boules de cristal mais Vegeta feint de ne rien connaître sur les Dragon Ball. Alors Moro s'attaque une fois de plus à Vegeta à l'aide de l'énergie de la planète Namek. On apprend alors que le vœu de Moro est de récupérer l'entièreté de son pouvoir, ce qui aurait permis à Moro d'écraser Vegeta comme un insecte et d'engloutir la planète Namek comme si c'était qu'un vulgaire cas Maintenant qu'il lui a soutiré des informations, Vegeta passe aux choses sérieuses et se transforme en Super Saiyan Blue. Il repousse l'attaque d'un Moro surpris par cette nouvelle transformation dissimulée par Vegeta. Moro du P décide alors de s'attaquer une fois de plus à Vegeta à l'aide de l'énergie vitale de la planète. Vegeta réussit à esquiver les attaques de Moro, saute en l'air et assigne un coup de pied en plein dans le ventre de Moro qui fait une catapulte dans la mer. Cependant, le soupin à Blue de Vegeta disparaît, les arbres se décomposent et Goku observe ses mains d'un air étonné et prévient Vegeta que quelque chose de bizarre est en train de se passer. Moro profite de la situation pour lancer des piques d'énergie qui ont pour but de créer de la fumée et ainsi aveugler les Saiyens, Ce qui lui laisse le temps de prendre de la hauteur et absorber une grande quantité d'énergie vitale en créant une sorte de Genkidama maléfique qui draine les Namek de leur énergie. Sangoku dit qu'il devrait attaquer Moro avant qu'il ne soit trop tard Mais Moro compresse l'ordre et la l'avale d'un coup sec sous le regard de Saiyan Totalement choqué parce qu'ils viennent de voir Vegeta agacé par la montée de puissance de Moro Décide de passer aux choses sérieuses Et décide de se retrouver une fois de plus en sous-passage blue Mais rien ne se passe Il repente le coup Mais se rend compte qu'il ne peut plus du tout se transformer en Super Saiyan Goku se rend compte alors que Moro absorbait aussi une partie de leur énergie Moro précise qu'il a absorbé une solide portion de l'énergie de Goku et de Vegeta Et que pour reprendre l'une des phrases de Vegeta Je cachais ma véritable volonté alors alors, ce chapitre 45 de Dragon Ball Super, qu'est-ce que ça donne Et bah tout d'abord, Toyotaro nous confirme qu'il est sur une bonne lancée. Il fait pour le moment un sans-faute sur cet arc prisonnier galactique et ça améliore même de chapitre en chapitre. Ce chapitre 45 m'a énormément plu, il n'y a pas de détour, ça va droit au but. On découvre la magie de Moro qui va faire beaucoup de bien à Dragon Ball Super. C'est original et ça provoque des situations très intéressantes. Le fait que Moro utilise directement l'énergie de la planète Namek fait qu'il devient très redoutable et imprévisible. La preuve, Vegeta a eu énormément de mal pour esquiver les premières attaques de Moro. On sent que Moro a de l'expérience, qu'il maîtrise son pouvoir et que Vegeta est en difficulté. La scène où Vegeta et Moro se retrouvent face à face mais séparés de la barrière est vraiment stylée, d'autant plus qu'à partir de là, Vegeta décide d'aborder une nouvelle stratégie. Le fait de jouer la carte de la faiblesse et de l'ignorance fait entrer Moro et Vegeta dans un combat psychologique en parallèle de leur combat physique, d'autant plus que ça permet aux Saiyan d'en découvrir davantage sur la volonté de Moro et ça permet aussi de créer un effet de surprise lorsque Vegeta se transforme en sous et à Jean Blue. Et ça, tu vois, c'est franchement bien. On sent vraiment que Vegeta a eu un développement et n'est pas utilisé de n'importe quelle manière et bordel ce coup de pied mon pote de vegeta Oh déjà que le moro il était maigre là il est totalement devenu une feuille à 4 direct d'ailleurs pour revenir sur moro l'utilisation de son pouvoir est très intéressant car il a aussi dupé goku et vegeta lorsqu'il réunissait sa sorte de, de gankidama maléfique tout le monde s'attendait à ce qu'il la lance mais il s'en est servi comme power up et ça personne ne pouvait s'y attendre d'où la réplique parfaite de moro je cachais ma véritable volonté je vous jure que quand il a lâché cette phrase c'était comme ça dans ma tête Non, franchement, Mori a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs antagonistes de Dragon Ball Super. Je le disais dans la dernière review, mais là, ce chapitre nous le confirme une fois de plus. D'ailleurs, son Gattai Dama maléfique est une technique vraiment intéressante. Après, c'est dommage que personne n'ait fait de référence au Geki Dama de Goku, mais je pense que ça pourrait peut-être éventuellement arriver dans la suite des événements. Au passage même si Goku est au second plan On peut voir que Goku redevient ce qu'il était Un combattant intelligent qui observe son adversaire Et le déroulement du combat C'est pas la l'abrutier qu'on a pu voir dans DBS et bordel ça fait du bien, j'espère juste que maintenant Cet aspect là sera beaucoup plus développé Et euh, plus particulièrement si Goku Affronte euh, Moro dans un éventuel futur proche Après j'aime beaucoup Le déroulement du combat qui est vraiment intéressant à suivre et j'ai hâte de voir ce qui va se passer Maintenant que Moro a pris l'avantage sur la situation Et surtout j'ai vraiment hâte D'en découvrir sur Moro car ah bon laissez moi vous rappelez mais là on voit seulement une toute petite partie de la puissance de Moro Donc imaginez juste qu ce que ce sera lorsqu'il aura récupéré toute sa puissance et qu'il aura absorbé plus d'énergie Là actuellement Vegeta ne peut plus se transformer en Super Saiyan Donc on nous présente un Moro capable d'entraver les capacités de transformation Qui est quand même la clé dans le dénouement des combats Dragon Ball dans une grande majorité des cas Alors là du coup ça va forcer Goku et Vegeta à passer au dessus et à diversifier leurs techniques. Après, personnellement, je ne sais pas si le fait que Vegeta ne pu pas se transformer est éphémère ou non. Quand on y réfléchit bien, le quai dans Dragon Ball, c'est quelque chose qui se recharge. Donc logiquement, ça doit être quelque chose d'éphémère. Mais après, ça dépend de l'emprise du pouvoir de Moro. Peut-être qu'un Moro à euh, full capacité pourrait bien décider d'entraver à jamais ou bien pendant un long moment euh, les transformations de Goku et Vegeta. De manière, dans les deux cas, Goku et Vegeta vont devoir se débrouiller car ils ne pourront plus compter sur la transformation. Et c'est une des raisons qui fait ce chapitre est très intéressant à suivre. Il apporte de la nouveauté et il nous fait nous questionner j'ai beaucoup de mal à prédire ce qui va arriver et bordel ça c'est vraiment génial après est ce que bou va vraiment être la clé contre Moro je sais pas je vois bien Moro tuer Bou ou une connerie dans le genre pour qu'il y ait plus d'intensité dans l'arc Toyotaro est sur une très bonne lancée on ouvre beaucoup notre gueule quand c'est de la merde mais il faut aussi le dire quand c'est vraiment bon et là pour le coup c'est vraiment bon il faut continuer sur cette lancée on dirait une CPE bordel des merdes. bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour être au courant de plein de trucs cools et comme toujours si t'as aimé tu mets un jeu. Si t'as pas aimé tu mets rien n'hésite pas d'abonner par de la vidéo, bye